Nous allons lire ensemble le chapitre 12 du livre de l'Exode où nous trouvons la mention du premier mois de l'année. Chapitre 12, verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël disant « Au dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an et vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs, et ils prendront de son sang et on mettront sur les deux poteaux et le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là, ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas, qui soit à demi-cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu la tête et les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu, et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial et vous le célébrerez comme une fête à l'éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain, dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé le premier jour, du premier jour au septième jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël, et le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, une sainte convocation, et il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là, seulement ce que chacun mangera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 « Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, étranger ou israélite de naissance. Vous ne mangerez rien de levé dans toutes vos habitations. Vous mangerez des pains sans levain. » Et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Tirez à part et prenez du menu de bétails selon vos familles. » « Et égorgez la Pâque, et vous prendrez un bouquet d'isope, et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les deux poteaux, et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et il verra le sang » sur le linteau et sur les deux poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper, et vous garderez cela comme un statut pour toi et pour tes enfants à toujours. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront, mais que signifie pour vous ce service il arrivera que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passe, passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Et le peuple s'inclina et ils se prosternèrent. Et les fils d'Israël s'en allèrent et firent comme l'Éternel l'avait commandé, commandé à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et il arriva au milieu de la nuit, que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la maison de la fosse, et tout premier-né des bêtes. Et le Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs et toute l'Égypte. Et il y eut un grand cri dans l'Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Il appela Moïse et Aaron de nuit, et dit, Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les fils d'Israël, et allez-vous-en, servez l'éternel, comme vous l'avez dit, prenez votre menu bétail, votre gros bétail, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi aussi. Et les égyptiens pressaient le peuple pour le renvoyer du pays en hâte, car ils disaient, nous sommes tous morts. Et le peuple prit sa patte avant qu'elle fût levée, ayant leurs huches liées dans leurs vêtements sur leurs épaules. Et les fils d'Israël firent selon la parole de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens qui accordèrent leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Au verset 40, « Et l'habitation des fils d'Israël, qui avait habité en Égypte fut de 430 ans et il arriva au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit à garder pour l'Éternel parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à garder pour l'Éternel et par tous les fils d'Israël en leur génération. de la création, nous voyons Dieu, l'éternel Dieu, placer la lune pour présider à la nuit. C'est donc une pleine lune qui correspond au quinzième jour de la lunaison où, si l'on regarde les fêtes que nous avons commencé, euh, de, disons, d'étudier, même si on est dans la surface et je me réserve la possibilité plus tard, si Dieu le veut, de pouvoir prendre les fêtes beaucoup plus en détail et en profondeur. Donc cette 15, ce 15e jour du mois qui est la nuit de la pleine lune a été précédé par le jour de Pâques, le sacrifice de l'agneau et je voudrais insister sur deux points particuliers le sang et euh, le, les premiers-nés. C'est la raison pour laquelle j'ai lu avec vous ce chapitre 12 de l'Exode qui est si riche en détails, en précisions qui induisent beaucoup beaucoup d'informations et de détails très importants pour comprendre euh, la suite. Le jour de Pâques, l'agneau était sacrifié, préfigure bien sûr de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, préfigure de Jésus-Christ, et le sang devait être porté, devait être mis sur la porte. Et au verset 13 du chapitre 12, l'Éternel Dieu dit « Je suis l'Éternel » et le sang vous sera pour signe,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 euh, la fête des pains sans levain, mais que la vraie, véritable fête, première fête de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain. Lorsqu'il place la lune à son, à, dans son lieu de présidence de la nuit, Dieu en quelque sorte euh, inaugure cette fête des pains sans levain, que nous verrons aussi en détail plus tard. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que Christ, notre Pâques, ayant été euh, crucifié, eh bien, maintenant nous célébrons la fête avec des pains sans levain, c'est-à-dire le levain est l'image le, le, du péché dans cette, dans ce verset-là. Donc, c'est véritablement, euh, nous pouvons nous réjouir et boire le vin nouveau dans le royaume des cieux qui nous est ouvert par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le, le sang était pour le Seigneur. Le sang était pour le Seigneur. Il dit « Je verrai le sang ». Et lorsque, en fait, Jésus-Christ, nous, nous, nous sommes placés en lui par son œuvre à la croix, eh bien, l'Éternel, le Père, ne voit que Christ, il ne nous voit plus nous, il voit le Christ, il voit Jésus-Christ et il voit le son versé qui plaide, euh, qui plaide pour pardonner notre péché. Le son a été mis sur la porte, pourquoi la porte Parce que la porte est le lieu, euh, le lieu de l'Alliance. Euh, les portes avaient autrefois euh, une, une espèce de bassin une espèce de rigole qui en fait servait pour euh, justement lorsqu'on on tuait un animal lorsqu'on avait une visite et qu'on tuait le, le veau gras par exemple et eh bien le seuil de la porte on répandait le son sur le seuil de la porte et euh, celui qui passait par dessus le seuil en fait Entrer dans l'alliance d'hospitalité qui était sacré. Lorsque quelqu'un entrait dans votre maison, autrefois, dans l'ancien temps biblique, eh bien, lorsque quelqu'un passait par la porte de votre maison, il y avait ce qu'on appelait l'alliance d'hospitalité, et c'était au prix de votre propre vie que vous protégiez celui qui était venu, euh, qui était venu dans votre maison pour euh, pour être être reçu on a un exemple euh, très flagrant très particulier avec l'histoire de Lot et des anges et qui il va protéger les anges euh, au, au, en donnant même jusqu'à ses propres filles euh, j'irais dire en pâture mais souvent c'est mal compris alors qu'en fait, il s'agit de cette loi d'hospitalité qui était quelque chose qui était tellement important. C'était une alliance d'hospitalité. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est la question des premiers-nés. Euh, si vous vous êtes donné la peine de lire un petit peu avant le chapitre 12 de l'Exode, vous, vous avez vu que euh, c'était toutes les plaies de l'Égypte. Moïse est venu voir le pharaon de la part de Dieu pour qu'il laisse aller le peuple afin que le peuple serve l'éternel et le pharaon s'est opposé, s'est endurci. Le pharaon est un type en quelque sorte de Satan qui s'oppose à Dieu. Le pharaon refuse et euh, Dieu intervient par dix plaies, ce qu'on appelle des plaies, c'est-à-dire dix des épreuves, dix, dix situations terribles de destruction de... et en fait euh, Dieu va terminer euh, ses, cette série de plaies par la plus forte qui est la mort du, des premiers-nés et des premiers -nés, bien sûr du premier-né de Pharaon. Ce jugement des, des premiers-nés des Égyptiens tant des grands tels que Pharaon et la famille de ses grands, de ses grands dignitaires, que les familles des gens humbles et des esclaves, même les premiers-nés des bêtes, tous, tous étaient touchés. C'est-à-dire que dans cette nuit de la Pâque, lorsque les Israélites étaient à l'abri du sang de l'agneau, que dans chaque maison on pouvait dire qu'il devait y avoir au moins un premier-né, sinon plusieurs, parce que s'il y a une famille, il y a des enfants, et eh bien le premier-né risquait la mort, mais le, les parents pouvaient être aussi des premiers-nés, et donc il pouvait y avoir plusieurs morts dans chaque famille, mais à cause du son de l'agneau qui avait été porté posé sur les linteaux et, et, le linteau et les poteaux de la porte, la maison était protégée. C'est pour ça que personne ne devait sortir pendant la nuit, pendant que l'ange destructeur envoyé par l'Éternel va passer dans le pays d'Égypte, sur le mini. Il est resté une, une habitude de fêter justement cette délivrance des premiers-nés et tous les premiers-nés jeûnent le jour de Pâques en souvenir de cette délivrance. J'aimerais juste vous faire remarquer puisque la Pâques c'est euh, un type, une ombre, euh, une préimage, en quelque sorte, d'un signe qui va s'accomplir euh, avec Jésus-Christ, le Messie, lorsqu'il va mourir à la croix. Jésus-Christ, lui aussi, a fait le jeûne des premiers-nés, en quelque sorte, puisque la veille de, de, la, de la crucifixion, pour nous, qui n'est pas la veille, puisque vous vous souvenez que dans la Bible, les, dans le temps biblique, les jours démarrent le soir. Donc le soir, le Seigneur prend un dernier repas, qu'il appelle la Pâque d'ailleurs, mais qui n'est pas la Pâque, puisqu'il fallait l'agneau qui est qui devait être sacrifié, et lui était l'anneau, mais c'était le dernier repas avant le jeûne des premiers-nés, puisque toute la journée du lendemain, jusqu'au lendemain soir, les premiers-nés jeûnaient. Et Jésus a pris ce, ce repas avec ses disciples, ce dernier repas, vous remarquez qu'il y a le pain et le vin, le pain et le vin sont toujours, font partie toujours du repas d'alliance il y avait certainement de la viande, c'est très possible. Il y avait peut-être l'agneau, c'est très possible aussi, mais il n'en est pas parlé. C'est un repas d'alliance, pourquoi Parce que, en fait, les disciples qui sont rassemblés avec Jésus sont les prémices de l'Église. Cette Église qui va être manifestée, rendue visible à la Pentecôte. Les disciples représentent en quelque sorte cette épouse, que Jésus-Christ était venu chercher. Il, le, il y a aussi une coutume qui restait en, en, en Israël, c'est que lorsqu'un jeune homme euh, et une jeune fille se marient, eh bien, la veille, la journée euh, de leur mariage, la veille de leur mariage et la et la journée, eh bien, ils jeûnaient, ils jeûnaient et ils prenaient, ils rompaient leur jeûne lorsque la jeune fille était amenée dans la, dans la chambre nuptiale, dans les appartements nuptiaux, que le jeune homme avait été chargé de préparer. Et à ce moment-là, ils partageaient leur premier repas. Et Jésus-Christ a fait exactement la même chose. Il a pris son repas d'alliance dans la chambre haute avec ses disciples, qui typifient l'église, ce que l'on appelle très souvent euh, le dernier repas, ou la scène est un repas d'alliance, un repas d'alliance, c'est-à-dire un repas de mariage. Jésus-Christ, n'oubliez pas, venait accomplir la nouvelle alliance, il venait remplir le contrat, il s'était engagé dès avant la fondation du monde avec son père et il venait remplir le contrat pour ouvrir, pour chercher cette épouse qu'il était venu euh, chercher dans ce monde euh, Déchu, Il était venu sortir l'humanité de cette situation-là. Il acceptait de mourir. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans l'Épître aux Éphésiens. Et ça, c'est la norme d'amour euh, du mari pour son épouse. Elle est claire. Alors, cherchons dans l'Épître aux Éphésiens. Euh, au chapitre 5 et au verset 25 « Marie, aimez votre propre, vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui-même se présentât l'Assemblée, ou l'Église, à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ. L'assemblée, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand. Mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela aux Éphésiens au chapitre 5. Pourquoi vous partagez cela tout simplement parce que la lune est un type de l'église la lune est un type de la femme et donc de l'église de l'épouse elle reflète elle reflète la lumière du soleil la lune n'a pas de lumière en elle-même elle reflète la lumière du soleil et quand dans le jour 4 dieu place la lune pour présider à la nuit dans ce jour 4 de la création on fait déjà le repas de mariage avait eu lieu dans les cieux, l'agneau, vous vous souvenez que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde, tout était accompli avant que le monde soit fondé et c'était effectivement le quatorzième jour. N'oubliez pas que la lune, quand elle est placée dans le ciel au quatrième jour, cela représente en fait le quinzième jour de la lunaison juste après Pâques. C'est les, les, les correspondances et les symboles et sont tellement puissants que lorsque nous commençons à les, à les voir, quand Dieu commence à nous révéler ces, ces types prophétiques de tout son dessein, eh bien nous ne pouvons qu'adorer.